Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet que vous aurez à réaliser cette année dans cette unité d'enseignement qui s'appelle My Temple Run. Et ça va être un jeu, donc My Temple Run, qui va être à la fois décliné sous version Android et décliné sous version iOS. Vous voyez d'ailleurs les, les présentations de ce jeu sur ces deux plateformes. Le principe, comme vous allez le voir, est extrêmement simple. Donc en fait, là, vous avez un écran d'accueil et ce qui est important, c'est le bouton « Play ». Là, où vous avez l'idole qui tourne, vous oubliez les boutons du dessous. Et quand on a tapé sur « Play eh », bien, le jeu démarre. Donc ce jeu, hein, c'est l'archétype même des jeux qu'on peut trouver sur téléphone, c'est-à-dire qu'on va juste capturer les mouvements soit du terminal, soit euh, les mouvements de « Swipe ». Donc « Swipe left »,« Swipe euh, up »,« Down »,« Right ». Et donc ça, ça va nous permettre de déplacer un bonhomme. Euh, vous devez sauter avec un sweep vers le haut. Vous verrez que vous pouvez glisser avec un ZWIP vers le bas. Et puis, vous pouvez, en basculant le téléphone à droite ou à gauche, et bien vous orienter à gauche ou à droite. Et puis, euh, ben, l'idée, c'est de tenir le plus longtemps. Là, vous avez un pouvoir qui est activé, qui est un pouvoir par défaut, qui fait que si vous double tapez dessus, et bien, vous allez pouvoir euh, très facilement, exécuter une course en étant protégé de tous les obstacles à partir d'un certain moment donc les pièces sont collectées ça va nous permettre d'activer des pouvoirs ces pouvoirs lorsqu'on va double taper dessus ça va permettre d'accélérer et d'aller un petit peu plus vite et donc d'avoir euh, des moments où on va pouvoir tomber dans la rivière par exemple alors maintenant que vous avez perdu bah vous voyez vous avez des choses que vous avez récupéré euh, en ouvrant des coffres que vous pouvez euh reprendre et puis euh, vous tombez sur euh, une page, Alors, vous oublierez toujours les boutons du bas, on va voir ça bientôt, et puis vous pouvez relancer une partie, vous avez simplement la distance parcourue, euh, le nombre de points que vous avez eu, etc., etc. Donc bien évidemment, euh, on ne va pas vous demander euh, d'implémenter un jeu aussi complet en aussi peu de temps, d'autant que vous venez juste d'apprendre iOS et Android. Donc première simplification qu'on va vous demander de faire, on va supprimer tous les boutons qui ne servent à rien dans notre cas, c'est-à-dire qu'on va juste garder le bouton Play, et tous les autres boutons, menu et ainsi de suite, on va juste les ignorer. Ensuite, une fois qu'on joue, eh bien, il y a deux choses importantes que vous ne devez pas faire. D'abord, pas de 3D, vous vous embêtez pas avec ça, et pas d'animation. C'est extrêmement compliqué. Le même jeu, le même principe de ce jeu peut se faire en 2D avec une vision. Vous êtes dessus et vous avez un paysage qui circule avec des patterns types et vous gérez ça. Et donc, on va juste se focaliser sur un jeu 2D aussi simple que ça. Donc ce qu'on veut, c'est que vous capturiez, que ce soit sous iOS ou sous Android, le double tap pour pouvoir déclencher un pouvoir. Vous pouvez avoir un pouvoir qui vous accélère, mais vous pouvez aussi imaginer des pouvoirs qui vous ralentissent. Hein, on peut avoir des, des malus. On veut donc les swipes, up, down, gauche, droite, hein, pour sauter, glisser sous, tourner à gauche, tourner à droite. L'orientation, quand vous allez mettre le téléphone sur le côté, eh bien, qui va faire en sorte que le téléphone il bouge, enfin le personnage aille sur la droite, ou quand vous le poussez à gauche, eh bien, le personnage aille sur la gauche. Et notez qu'on parle d'orientation physique du téléphone, pas portrait ou landscape. On a aussi la possibilité de partager le score, et surtout on va avoir un mini-chat entre les joueurs, c'est-à-dire que Lorsque je ne suis pas en train de jouer, je peux écrire euh, des messages qui vont être diffusés à l'intégralité des joueurs qui sont en train de jouer et qui sont connectés à un serveur. Et quand vous êtes en train de jouer, eh bien, ce message apparaît sous forme d'une notification. Alors je ne vous demande pas d'utiliser les, euh, les push notifications parce que c'est assez compliqué pour qu'on active des trucs, Donc, on va éviter ça. Mais euh, vous allez quand même euh, avoir un, une simulation de ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, ce jeu-là, je vous l'ai montré euh, sous euh, iOS, mais on veut le même sous Android, et on veut qu'il y ait interopérabilité entre iOS et Android, c'est-à-dire que des joueurs sous iOS puissent échanger avec des joueurs sur Android, leur score et euh, les échanges de messages. C'est pas la peine de reproduire exactement ce que vous voyez, vous pouvez aussi décider d'adapter un petit peu votre jeu, faire jouer votre imagination, L'objectif, c'est que vous soyez dans l'esprit de ce type de jeu. Concernant l'organisation, on va avoir des groupes de 5. Bien évidemment, comme vous n'êtes pas un multiple de 5, on va avoir un seul groupe qui sera autorisé à être 6. Ce groupe-là aura la chance et l'immense privilège d'avoir des fonctionnalités en plus à intégrer. Euh, donc le projet sera partagé sous GitHub, histoire qu'on puisse avoir une trace de vos commits, des contributions des uns et des autres. Vous savez que Xcode permet de se connecter à un Git, donc à GitHub entre autres. Vous donnerez l'accès à GitHub à vos enseignants et bien évidemment, vous n'oublierez pas un minimum de documentation. La livraison se fera sous la forme du dépôt d'une archive Git dans un dossier dédié. Je vous donne l'URL de ce dossier. Attention, pensez à ne pas mettre dans votre GitHub les fichiers binaires et ainsi de suite. On veut une archive propre. Concernant la livraison, on va aussi vous donner accès à des terminaux et votre application devra être déployée sur les terminaux, que ce soit des terminaux iOS ou que ce soit des terminaux Android. Date de rendu du projet, 7 février 2021. Donc on va pas vous tirer au hasard comme on avait pensé le faire. Vous vous organisez entre vous, comme des grands. Euh, évidemment, si vous n'arrivez pas à vous organiser, il n'y a pas de souci. On va vous tirer au hasard. La constitution des groupes devra être faite avant le 14 décembre 2020. Concernant les soutenances, on vous a réservé notre 23 février 2021, tout l'après-midi. Et l'idée, c'est d'avoir une présentation qui dure 15 minutes, avec 5 minutes de démonstration et une dizaine de minutes de questions. Donc, les questions porteront à la fois sur l'architecturation du, du code, sur vos choix techniques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous espérons vivement faire ses présentations en présentiel mais bien évidemment ça c'est modulo les conditions sanitaires Quelques conseils avant de vous y mettre 1. Mettez-vous-y rapidement vous pouvez déjà aborder la partie iOS, le cours sur Android va arriver un peu après vous verrez que beaucoup de ce que vous aurez pensé pour iOS va être facile à reprendre pour Android il y a des détails qui changent mais grosso modo le principe et la philosophie est relativement la même, en particulier sur la partie gestion de vue. Ça a l'air de rien mais c'est un, un projet en groupe et donc il y a du travail de collaboration mais également beaucoup de travail technique à réaliser. Euh, on vous recommande de réfléchir un petit peu avant de coder, hein. en particulier euh, de réfléchir au format commun de stockage des données que vous allez échanger euh, avec euh, entre vos terminaux, iOS ou Android, et puis euh, un serveur dédié. Et euh, l'idée, c'est que vous utilisiez un serveur, alors j'ai marqué Amazon gratuit, euh, on en reparlera si vous avez des questions, mais a priori, AWS a des... Euh possibilité pour les étudiants d'offrir des serveurs qui sont gratuits. Donc, vous pouvez héberger une machine virtuelle avec la partie serveur qui va échanger, qui va recevoir les messages et qui va les envoyer ou qui va les stocker pour que les terminaux connectés puissent les récupérer. Mais partez pas bien en tête. Pensez vraiment à l'architecture de votre projet. Concernant vos questions, bien évidemment, nous y répondrons par mail avec Fabrice ou lors des séances de TP. Et euh, si votre question, on considère qu'elle est suffisamment générale, d'ailleurs, on fera même une réponse à l'ensemble de la promotion. Et bien voilà, là-dessus, merci, on vous souhaite bonne chance et à bientôt. Sur ce, euh, bon courage pour ce projet euh, multiplateforme avec un serveur et puis euh, bon vent.